Déclaration Merci, Monsieur le Président. J'aimerais vous, vous parler du jour Alexis qui a quitté sa maison pour aller se faire vacciner pour se protéger, lui, ses deux enfants et sa communauté, pour éviter d'attraper la COVID lorsqu'il est arrivé à la maison. Il a réalisé qu'il ne pouvait plus revenir. Son propriétaire avait changé les verrous sur la porte. Pouvez-vous imaginer, en tant que parent d'un, deux petits-enfants, d'être mis à la porte de chez vous sans préavis? C'est une expulsion illégale. Son propriétaire enfreint la loi. On a commencé à suivre les recommandations sur le site Web du gouvernement lorsque les locataires sont mis à la porte de façon... Illégale. On a appelé la police qui a dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Les polices sont là pour euh, expulser les locataires, mais lorsqu'on euh, les appelle pour aider les locataires, la police ne peut rien faire. On a mis en place, on a appelé l'unité qui est, resp euh, est responsable de ces problèmes et on lui a dit qu'on étudierait la situation. Qu'est-ce qu'Alexis est censé faire? On a appelé la commission immobilière pour lui demander de mettre sur la voie rapide la situation d'Alexis. Donc, si vous êtes un propriétaire qui veut expulser maintenant, vos audiences sont sur la voie rapide. Mais si vous êtes un locataire, tant pis pour vous. C'est inacceptable. Député de stormont dundas so -Gary. Merci. Je prends la parole aujourd'hui pour parler des efforts de partenariat d'un groupe d'étudiants avec un organisme de Sud-Dundas. Leur collaboration est née après que le comité consultatif sur le tourisme de la région a eu une bonne idée pour offrir une appli qui permettrait aux visiteurs de connaître les points d'intérêt dans la région. Ils ont réalisé que leur... Euh, un guichet traditionnel était désuet, tout particulièrement avec la pandémie. Ils ont travaillé avec des concepteurs de jeux. L'appli sera lancée à la fin de mai, tout particulièrement Pedro, Bridget, Rory, Liam Lafleur, Aidan MacDonald, Daniel Ripo et Nick Voss. Félicitations à ces étudiants qui ont travaillé sur l'appli. L'appli sera disponible sur Google Play et le magasin Apple. Cette appli encourage les gens à, se, à visiter différents points d'intérêt et à récolter des écussons qui leur permettront de voir toutes les belles régions de, cette, de ce coin de pays. À Stormondanda, South Merci. Déclaration de député. Député d'Ottawa-Centre. Je prends la parole ce matin très triste parce que les violences qui ont débuté dans les communautés palestiniennes et israéliennes vous crèvent le cœur. Ce n'est pas un conflit, c'est un massacre. C'est un moment où les gens de conscience à l'échelle mondiale doivent agir et faire ce qu'a fait exactement notre chef au fédéral, Jack Singh. Je suis très fier de lui. Il a demandé d'arrêter d'envoyer des armes à Israël parce qu'en Palestine, les gens se sont fait mettre à la porte de chez eux. C'est une pratique qui continue depuis des décennies. Il y a trop peu d'endroits au Canada qui ont parlé contre. Monsieur le Président, les Canadiens ont la responsabilité unique. De tout ce qui touche le colonialisme, c'est l'histoire de cet endroit. On a maintenu les pratiques coloniales avec les Autochtones de notre terre. Nous avons l'obligation, aussi inconfortable soit-elle, de parler de la vérité à nos amis à l'échelle mondiale et de mettre fin au racisme institutionnel. Intervention du président. Arrêtez la pendule. La ministre des industries, du patrimoine, du tourisme et de la culture, revenez à l'ordre. Redémarrez la pendule. Je vais permettre au député de finir sa, sa, déclara, sa déclaration. Je suis solidaire aujourd'hui avec les gens de la bande de Gaza qui se font massacrer. Je demande au premier ministre de se joindre à moi député de Brentford-Brent, déclaration de député. Bonjour, Monsieur le Président. La pandémie a changé la façon dont on tient nos événements, mais ça n'a pas changé notre esprit. On le voit par la campagne de nettoyer Brantford dans ma circonscription, il y a des activités qui ont été mises sur place à l'échelle de la province, mais avec les restrictions ce n'est plus possible de faire ces événements. On reconnaît la valeur de ces nettoyages. Ce sont des campagnes qui encouragent les gens à prendre leur responsabilité collective dans le de nettoyage de notre ville. On encourage les gens à, à, à ramasser les déchets chez eux, dans leurs rues, dans leur communauté. La ville a aussi installé des panneaux solaires au centre-ville avec une capacité et un de, des conteneurs à grand volume qui ont été achetés à, par le financement de notre Fonds de revitalisation provinciale, on inspire la prochaine génération à préserver l'environnement et la Ville a aussi mis en place un concours d'art pour les élèves du secondaire. Les, les œuvres d'art qui montrent le besoin de préserver notre ville seront choisies. Je félicite Brantford pour son initiative dans ce programme. Merci. Déclaration de député. Député d'Algoma Mintoulin. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais vous présenter les femmes de en chanson. Ce sont des femmes qui ont été rassemblées par la maladie d'Alzheimer et leur nouvel album sur différentes chansons sont vraiment très populaires. Elles ont commencé à performer ensemble il y a 20 ans. Après avoir discuté autour de la table de la cuisine, la, elles reflètent la réalité de la vie, parlent aux femmes qui ont une carrière et une famille, qui, se, se, qui ont des chicanes avec leurs enfants et qui reviennent à la maison. L'album est un hommage parfait aux femmes. À la vie d'une femme, comme le suggère le titre de l'album, But I Knew Her Win a été produite à Grand River dans un studio qui est connu comme le Nashville du Nord. J'ai entendu écouter ces femmes. Je fais partie d'un groupe où on nous a bénis avec leurs chansons. C'est du pop. Ça vous fait... ça vous met vraiment d'une de bonne humeur. Ces femmes sont incroyables. Écoutez leur album, déclaration de député. Député de York Center. Merci. Il est temps de mettre fin à la charade. Cette expérience mortelle que vit l'Ontario à cause du gouvernement il faut voir oui. le oui. mal oui. que oui. fait oui. le, le oui. confinement ne lisez pas les études comme Simon Fraser. Regardez les chiffres vous-même. Les données hein, sur les surdoses, l'effet sur les enfants, la dévastation économique sur les PME. Regardez à quel point ça ne fonctionne pas de, de, de, de dire aux gens de rester à la maison. Ils n'y restent pas. Les magasins peuvent être ouverts, ouverts vendre quelques articles, mais pas tout. Est-ce que, franchement, est-ce que vous êtes sérieux? Les gens rient ce gouvernement. Plutôt que d'épargner les vies, on tue les gens. Et dans deux catégories particulières, les enfants et, et le, les PME. Intervention du président, retirez vos propos terminer votre déclaration. Pourquoi est-ce que le gouvernement fait ça aux travailleurs indépendants et aux enfants? En raison de la politique, simplement. On sait que le confinement est plus mortel que la pandémie. Le gouvernement continue la charade, le fait par politique parce qu'il ne veut pas admettre qu'il avait tort. Il ne veut pas reconnaître qu'il s'est trompé au cours des huit derniers mois. La population voit que le gouvernement ne dit pas la vérité, leurs élus ne les défendent pas. Intervention du président. Le député va retirer ses propos. Retirez vos propos. Vous n'avez plus de temps. député de Hastings, Lennox et Eddington. C'est un temps comme jamais dans l'époque, dans la vie de l'Ontario. Il y a des décisions de vie ou de mort qui sont faites à tous les jours, pas seulement par le gouvernement, les médecins et les infirmières, mais par nous tous. Heureusement, les recherches, les recherches continuent alors qu'on essaie de continuer notre vie. Il y a de nouvelles approches sur le plan des vaccins qui sont mises en place, dans des délais jamais vus auparavant. On a souvent pensé dans le passé que les grandes découvertes étaient justement une chose du passé. La recherche et le développement, on continue à travailler dans les coulisses et maintenant le travail, sauf, leur travail sauve des milliers de vies et font en sorte que l'été ontarien est maintenant une possibilité. Je salue tous ceux qui travaillent en santé, tout particulièrement en recherche, en Ontario au Canada, qui ont continué à suivre le jeu et nous permettent maintenant de voir la lueur au bout du tunnel. C'est la raison pour laquelle ces gens poursuivent leurs rêves et c'est la raison pour laquelle le gouvernement appuie la recherche. député de Davenport. Bonjour, Monsieur le Président. Les PME à Toronto et dans ma circonscription de Davenport ont été créatives, responsables au cours de la pandémie, mais on continue de leur faire vivre d'incroyables niveaux de dettes et des fermetures pour ceux. Pour celles qui se tiennent encore, le programme d'appui au PME était une chance, mais comme je l'ai soulevé plusieurs fois au cours de plusieurs mois, les entreprises de Davenport attendent encore de se faire aider. Un comitant m'a écrit après s'être vu refuser la bourse, cette dame m'a dit que d'être une styliste à revenu faible, elle ne sait pas comment elle pourra se remettre sur pied. Elle est dévastée. Un restaurant m'a écrit pour dire en mars, lorsque le premier ministre nous a fermé de nouveau après au moins d'une semaine de terrasse, on a promis 20 000 Ma question, c'est où je trouve cet argent? Je n'ai toujours rien reçu et je sais que je ne suis pas seule. Pour que notre économie s'en remette, les emplois doivent revenir, les PME doivent pouvoir rouvrir. Il est temps d'arrêter d'entraver la voie des propriétaires de PME et de les aider à rouvrir leurs portes. Merci. Député de merci. Mais est un mois spécial pour nos premiers répondants. Le 4, on reconnaît la journée des pompiers. La semaine dernière, c'était la semaine nationale des forces policières. Et ensuite, la semaine prochaine, ce sera la semaine des, par des ambulanciers paramédicaux. Je suis très fière de tous ces premiers répondants. Je les défendrai à chaque jour. Ils ont fait un excellent travail au cours des 426 derniers jours. On leur demande d'aller bien au-delà de ce qu'ils doivent faire normalement avec le déploiement du vaccin. Je n'ai pas tant la chance de parler aux gens sur le terrain avec le décret de rester à la maison, mais j'ai parlé aux services policiers plusieurs fois. C'est toujours un honneur de parler à Brian Larkin, qui est chef de la police, le chef des ambulanciers paramédicaux, ainsi que Rod Leeson, Bob Gilmore, qui travaille aussi dans les sur les premières lignes. On n'appelle pas le 911 en général parce que les choses vont bien, mais lorsque vous avez besoin de le faire, la région de Waterloo peut compter sur ses dirigeants et les membres de leur force pour protéger votre famille. Encore une fois, merci au tout premier, euh, à tous les premiers répondants que vous serviez dans la communauté ou que vous soyez à la retraite. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui est là pour vous comme vous l'êtes pour nos familles. Merci. Okay. Merci. Merci. Déclaration député de Merci, M. le Président. Bonjour. Je prends la parole pour reconnaître le mois de mai en tant que. Moi, de la, kystique, la fibrose kystique, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, vous êtes chanceux. C'est une maladie dégénérative qui limite la capacité de respirer sur le temps. C'est une maladie les plus communes qui touche les gènes de la personne. Et ça crée de la congestion au niveau des, des membranes de mucose. Mais il y a de l'espoir. L'entreprise Les... pharmaceutique Vertex a un nouveau médicament. Ils ont demandé d'être approuvés par Santé Canada. Une de mes commettantes, Jennifer, a dit que sa fille, Allison, a pu faire... Fa euh... Faire partie de l'étude et elle a eu accès à ce médicament Kafka. Et je suis ravi de dire que la ministre de la Santé, qu'une fois que Tri-Kafka est approuvé par euh, Santé Canada, elle s'engage à faire en sorte que Tri-Kafka ainsi que d'autres deux autres médicaments soient financés par notre programme d'assurance médicaments. Je voudrais remercier tous les députés dans la Chambre d'avoir milité pour tous ceux qui vivent avec la fibrose kystique et permettons à ce que Cathy puisse vivre une longue vie pleine de santé. Cela conclut la période des déclarations de députés de ce matin.